Hello Je viens de finir un cours et je marche ici. Donc j'ai pensé que je ferais bien une vidéo pour mes élèves et mes fans de la page Coudron Danse. Donc vous, là, vous êtes tous intéressés par la danse orientale. Vous suivez peut-être des cours, vous êtes des danseuses, je ne sais pas. En tous les cas, tu vois, moi j'ai euh, pratiqué la danse orientale, j'ai donné des cours, j'ai fait des spectacles, tout le monde c'est ça, pendant presque 30 ans. Et si moi, j'avais pu suivre un cours comme moi je donne maintenant, avec le féminin sacré, mais qu'est-ce que ça m'aurait aidé Et donc je t'invite ici à venir à mes cours de danse, enfin à mes cours de... J'ai un SMS, non, pas de SMS. Je t'invite à venir à mes cours de Chandra, où on travaille sur le féminin sacré. Pourquoi Parce que toi, en tant que danseuse, si tu aimes la danse orientale, ou si tu danses en public, c'est ce que tu pratiques tout le temps, et ça c'est quelque chose que tu sais peut-être même pas plein de choses. On apprend des chorégraphies, on apprend des mouvements, mais on ne sait même pas ce qu'on fait vraiment. Comment on travaille avec les énergies Comment est-ce qu'on fait pour rayonner Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir le trac, pour rester centré sur soi-même, cette joie de danser Comment est-ce qu'on fait tout ça C'est un grand mystère et ce n'est pas en apprenant des chorégraphies et la technique que tu vas le savoir. En fait, moi, j'ai dû tout apprendre toute seule. Et donc, tu as ici l'occasion... D'avoir quelqu'un comme moi, qui a fait ça pendant 30 ans, appris tout toute seule, euh, qui peut t'enseigner et t'expliquer ce qui se passe vraiment. Quelle est cette puissance de la danse orientale Comment ça se fait que moi je la considère comme une danse sacrée Que chaque personne, chaque femme qui danse la danse orientale a une mission par rapport à toutes les autres femmes. Tu vas montrer quelle est cette euh, cette beauté d'une femme. Tu vas tu vas montrer l'énergie. Tu voilà, tu as vraiment une mission. Dès que tu commences avec l'oriental. Sans te rendre compte, tu rayonnes quelque chose, tu donnes envie aux autres femmes. D'autres femmes vont prendre vont, vont vont prendre espoir, avoir de l'espoir parce qu'elles te voient. OK Et ça, ça c'est important. Tu ne peux pas prendre ça à la légère et le faire n'importe comment, dès que tu danses en public. Donc je te recommande vivement ah voilà, comme ça on me voit peut-être mieux, de venir à mes cours. Moi tu peux essayer, euh, ça commence ce jeudi-ci, au centre Champaka à XL Ucle, c'est sur la limite, des deux communes, et euh, c'est un cours d'une heure et demie. Et après, il y a un cours de danse orientale, donc tu peux carrément faire les deux cours, et euh, les cours de Chandra sont donnés en cycle, donc le prochain cycle ça commence jeudi, c'est euh, février et mars, et donc je te le recommande vivement. Pour vraiment explorer tous ces mouvements et le mysticisme quelque part cette beauté de d'être une femme de voir un corps de femme et vraiment apprendre comment ça fonctionne hein, tout ça et d'aller en profondeur dans les racines de ce qu'on fait vraiment en danse orientale c'est absolument fabuleux c'est passionnant c'est génial donc essaye je t'encourage de essayer ouais Ok, bon, bah, je te souhaite une très belle après-midi. De toute façon, tu peux venir aussi à mes cours de danse orientale, parce que euh, c'est clair que je ne sais pas m'empêcher de parler tout ça. Mais dans mes cours de danse orientale, tu vas apprendre plus la technique euh, et, et la technique. <rire> On fait quelques chorégraphies aussi avec le cours avancé, mais euh, je n'organise pas de spectacle jusqu'à nouvel ordre. Voilà, donc tu peux raffiner ta technique et l'apprendre dans mes cours de danse orientale. Et si tu veux aller vraiment plus loin, alors viens à mes cours de Chandra. Voilà, ça c'est Bruxelles ici. Bye bye, bon après-midi.